J'ai la chance de pouvoir faire plusieurs choses en bénévole dans ma vie depuis quelques années. Euh, et donc je me suis engagé dans divers projets, euh, à la fois en fonction de mes compétences et à la fois des hasards, des rencontres. J'ai décidé euh, bah voilà, de, de quitter mon travail salarié euh, et de me consacrer au bénévolat euh, sur des tas de sujets. À travers plusieurs projets dont le fil conducteur est la transparence, donc dans les logiciels libres avec la transparence des... Recettes de fabrication du logiciel, euh, avec regard citoyen sur euh, l'open data et les, les données mises à disposition, sur euh, les réseaux libres, euh, donc avec euh, tétaneutral.net, qui est un réseau citoyen euh, et transparent au niveau financier, et euh, l'énergie libre avec euh, mon engagement auprès de qui publie, euh, comme la NEF, euh, ses sources de, de production et la NEF publie euh, en bancaire ses produits. J'ai rencontré euh, la NEF, euh, ça devait être à la Maison des Métallos à Paris, euh, début 2011. J'étais tout de suite séduit par euh, bah, l'engagement qu'avaient ces gens-là et en particulier le dire voilà qu'on doit expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait avec leur argent quand on est une banque. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé euh, d'apporter une partie de mes économies euh, à, à ce projet-là, à la NEF. L'an dernier, j'ai décidé, euh, à l'invitation des, des gens qui portaient le projet d'apporter mon aide à euh, la formation de NRCOP Midi Pyrénées euh, dans le cadre du projet global NRCOP de fournir de l'électricité partout en France. Ce que donne aussi le, ma situation, c'est que j'ai le temps euh, de m'intéresser euh, à des sujets de manière euh, un petit peu plus profonde. C'est voilà, si je dis bon, euh, je veux comprendre voilà qu'est-ce que fait NRCOP, euh, etc. Ben, j'ai le temps d'aller voir, lire, renseigner, rencontrer des gens parce que moi, je peux aller. Quand on a créé Tétat neutral par exemple, j'ai fait un tour de France et je suis allé en Espagne puisqu'il y a un très gros projet similaire en Espagne. Euh, qui s'appelle gifi.net, j'ai pris le temps d'aller rencontrer tous ces gens-là, ce qui est très difficile à faire euh, quand on a une vie entre guillemets euh, salariée, euh, aller euh, décider d'aller faire un tour de France et de rencontrer des gens, c'est pas, pas simple à organiser. J'ai eu une formation d'ingénieur en télécom, mais je n'avais jamais fait vraiment de réseau avant de monter tétanutrale.net, donc ça m'a permis de reprendre des choses, de les approfondir, de découvrir les gens qui savaient faire, qui m'ont appris, et ensuite bah, retransmettre ces, ces connaissances-là. Je me retrouve dans une situation où je fais euh, de, euh, de l'éducation populaire quelque part, enfin ce qu'on pourrait appeler comme ça. Euh, je, fais des, je fais des conférences autour de ce qui se passe à Tétanatral, hein, discuter avec les gens des problèmes de l'énergie avec un les judiciaires libres et la vie privée, enfin tout ça c'est des sujets où j'ai des compétences et je peux apporter des choses euh, en, au public en général enfin, à, tous, à tous les niveaux. Tout ce qui est l'engagement citoyen, cest à regarder la société comme elle est et voir ce qu'on peut faire pour la changer. Alors évidemment c'est prétentieux, alors on peut faire que des petites choses à petite échelle. La course à l'échalote, d'avoir une plus grande maison, une plus grande voiture, etc. Moi, ça a toujours été un non-sens, enfin j'ai quelque part, entre guillemets je comprends pas quoi. Non ça... Ma petite voiture d'occasion, euh, mes... mes petits ordi, mon appart, et voilà, Moi, je suis content avec ça. J'ai pas besoin matériellement d'empiler des choses comme beaucoup de gens que je constate euh, dans... dans dans une situation si similaire, ce si un peu à la course sociale, qui n'a pas trop de sens pour moi. Euh, donc voilà, donc ça c'est une facilité de caractère que j'ai de ne pas m'attacher à ce genre de choses. J'ai fait un cursus d'ingénieur de, de formation et j'ai été amené à travailler euh, quasiment après, après mon diplôme dans, dans le domaine de la finance internationale. Je travaillais en salle des marchés pour une grande banque je suis rentré comme employé là-dedans sans savoir trop ce qu'il ce qui faisait et euh, ça a bien pris dans le sens que voilà donc j'ai passé 11 ans j'étais très content je fais des tas de choses j'étais bien reconnu professionnellement à la fois par la rémunération parce que là sur les 20 000 euros par mois c'est à 80% une part variable qui est décidée à la tête du client par l'employeur donc c'est des gros horaires grosses responsabilités du stress tout le temps euh, voilà donc c'est après 11 ans dans, dans ce milieu là euh, j'avais euh, de mon estimation personnelle assez d'argent pour pouvoir euh, voir venir pendant un paquet d'années euh, avec mon rythme de vie donc est pas est pas un rythme de vie très très consommateur euh, en, en argent et, et donc j'ai fait le choix d'arrêter de, de travailler de manière salariée dans, dans ce domaine-là, euh, donc j'ai démissionné de, de, de mon poste hein, euh, et mon projet était de ne faire que de l'associatif en bénévole. Tout le monde n'est pas dans la même situation, donc moi j'avais pas de famille à charge, pas d'emprunt, etc. Donc il y a des gens qui sont dans la situation où ils ne peuvent pas faire ça. Et ensuite, bah voilà, sauter dans l'inconnu, entre guillemets, c'est toujours, toujours pas simple. Donc voilà, j'ai pris un petit peu le temps de, de mûrir cette décision-là en un ou deux ans. Vis-à-vis -vis de mes proches, voilà, enfin, voilà, j'ai quitté mon travail euh, où je gagne beaucoup d'argent et je peux résoudre aussi les petits problèmes financiers de, de mes amis et de ma famille. Bon, ben, du coup, ça va être moins, moins facile. Donc ça, c'était euh, un premier choix. Ensuite, voilà, ben, ce n'est pas un choix commun. Donc, euh, dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, on, sait, on a toujours plus de pression sociale en disant ben, voilà, « qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu ne une pas là-dedans » etc. Je pense que là, le conseil, c'est d'aller voir ben, du côté des associations autour de vous euh, qui, qui fait quoi. Bon, j'ai pris quelques domaines, mais il y a des, domaines, des associations qui opèrent dans tous les domaines, et je pense que rencontrer des gens qui sont dans l'associatif avant de quitter un, quelque chose de balisé, c'est très important parce que ça, ça vous donne quelque chose de social, enfin, un parallèle qu'on pourrait faire, Enfin, d'ailleurs enfin, le terme exact de ce que j'ai fait, c'est prendre ma retraite, mais moi j'ai vu dans ma famille enfin, les gens qui passent une activité salariée, une activité, enfin, plus d'activité entre guillemets, hein, au, sens, au sens rémunéré, c'est des, des chocs, c'est les gros chocs, parce que souvent l'agence ne s'y prépare pas. Donc ils arrivent le matin, ben, à 9h, ben, « Tiens, je n'ai plus aller à l'usine ou j'ai n'ai aller à mon magasin ou mon truc de service. Ben, Qu'est-ce que je fais quoi ?» C'est un petit peu le conseil qu'on pourrait sans doute retrouver auprès des retraités. C'est préparer avant, <rire> aller regarder ce que vous voulez vraiment faire de vos journées euh, et comment vous pouvez euh, utiliser votre énergie pour aller euh, ben, voilà, dans une assaut ou, euh, ou donner conseil à une société ou dans une mairie prendre un engagement euh, politique. Euh, ça se prépare un petit peu, il faut il faut réfléchir. Parce que si, là, si comme dans la plupart des cas, la retraite arrive, pouf, un jour au lendemain et vous n'êtes pas prêt, Ça, psychologiquement c'est très difficile. J'ai créé une société, une structure légale avec laquelle je fais du consulting. C'est des prestations très rémunérées, mais j'en fais, fais 10 ou 15 000 euros par an, ce qui est beaucoup, entre guillemets, euh, mais qui m'occupe enfin, 15 jours par an, pas plus. J'ai souhaité continuer à cotiser euh, au système par répartition, donc l'activité, en fait, je la cadre pour pouvoir continuer à contribuer à temps plein au, au plan au minimum quoi on va dire au, aux cotisations retraite euh, voilà donc ça c'est pour ça que c'est 10-15 000 euros par an parce que c'est ce qu'il faut à peu près pour, pour financer les cotisations et continuer à, à rester dans le système euh, redistributif.